Règle numéro 5 Promettez moins et faites plus. Si vous savez que vous pouvez faire le travail pour mercredi, dites toujours que vous le ferez pour vendredi. Si vous savez que cela prendra une semaine à votre service, dites 2. Si vous savez que deux personnes vous seront supplémentaires pour installer la nouvelle machine et la mettre en route, dites 3. Ce n'est pas malhonnête, mais simplement prudent. Si on vous fait remarquer que vous demandez plus que nécessaire, admettez-le ouvertement et honnêtement et dites que vous intégrez toujours dans vos calculs une marge de sécurité pour vos imprévus. On ne peut pas vous en vouloir pour cela. Ça, c'est la première chose. Promettez moins. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez vous la couler douce et consommer entièrement la marge de temps supplémentaire que vous avez demandé et reçu. Oh non, ce que vous devez faire, c'est vous assurer de rendre votre travail en avance et faire mieux que promis. La deuxième chose, faites plus. Autrement dit, si vous avez promis que le rapport sera fini pour lundi, non seulement il doit être achevé à ce moment-là, mais il doit contenir tous les plans, toutes les indications, toutes les données nécessaires pour le comprendre dans son ensemble. Bien entendu, vous devez vous montrer très attentif à ne pas dépasser les limites. N'assumez pas des responsabilités qu'on ne vous a pas confiées. Cela peut paraître évident, mais n'agissez pas de manière trop flagrante où votre patron s'habituera à vos performances. En somme, lorsque vous promettez moins ou faites plus, vous devez absolument respecter l'essentiel. à savoir, vous ne devez jamais rendre votre travail en retard ou faire moins que ce que vous avez promis de faire. Même si vous devez passer la nuit à travailler, Rendez votre travail à la dette pour laquelle vous vous êtes engagé, ou plutôt si vous le pouvez, sans exception. Mieux vaut négocier dès le départ des délais de livraison plus longs que de faire défaut à quelqu'un. Généralement, beaucoup de gens souhaitent tellement être appréciés, approuvés et félicités qu'ils acceptent le premier délai de livraison qu'on leur propose. Oh oui, je peux le faire, puis ils échouent. Ils passent d'abord pour des gens qui se laissent faire, puis pour des incompétents.